Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la grande soirée Quiz Football. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un petit concept qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis quelques temps. Et tellement ça me tenait à cœur, vous l'avez vu, j'ai mis une petite chemise. On dirait que je suis au passage oral du bac. Vraiment, est... <rire> on est également allé raser ce crâne et j'ai un petit retour là de moi-même. Ça va, ça va, ça passe bien. On a préparé plein de trucs et bien entendu, ça va me permettre de pouvoir introduire les invités du jour qui ont accepté de se prêter au je... Monsieur Clément, comment vas-tu Enchanté, super, très content d'être là, super casting en plus. Objectif oui, pas être dernier. À côté de lui. Comment vas-tu, Cypion? Ça va. On s'est mis sur 131. Écoute. Il y a un <rire> petit blocage ou pas? Ouais, petit haditch. Hop. Oh là là là là. À ma droite. Monsieur Walid Cherchour, comment vas-tu? Ça va super. Salut Zach, merci pour l'invitation. Tad Bokolo, comment vas-tu? Salut Zach, ça va. Déjà, merci de m'avoir invité. Je pensais pas participer à ce genre de quiz, donc ça me fait énormément plaisir. Let's go. Par contre, tu peux juste rassurer un truc que oui. la personne juste à côté de moi va pas copier. <rire> ça, je ça. Monsieur okay. Saïd, comment vas-tu? Saïd du FC <rire> Tu la forme Ouais, ça va, j'ai la forme. Content d'être là. Monsieur Boumé, le dernier, l'invité qui s'est rajouté sur le tard. Comment vas-tu Ça va, super. Merci d'avoir accepté ma proposition de venir ici. <rire> ça va. Ça va. Monsieur Domingo avec nous. <rire> Comment vas-tu, bah Ça va très bien. Merci pour l'invitation dans le Bourbier. le euh... <rire> Et enfin, monsieur Julien Brun, commentateur de la Ligue 1 Uber Eats sur Amazon Prime. Comment vas-tu Ça va, ça va, tranquille. La caution troisième âge, visiblement. <rire> voilà, on me dit, ouais, moi, j'adore Domingo et tout, c'est ma fille qui me le dit. <rire> Let's go. Mais euh, voilà, elle t'adore. <rire> et son copain aussi. <rire> on va partir, on va pas attendre plus, sur la première phase. La première phase, c'est Là, on va, va l'appeler le Royal Rumble. Voilà, tout le monde participe. C'est une première salle de questions. Vous avez les ardoises pour pouvoir répondre. Ça ne demandera pas toujours les ardoises, si jamais. À okay. okay. moments, mm -hmm. Vous en aurez pas besoin, mais vous verrez selon la, euh, la, les, le type de question, etc. On y va Allez, c'est parti. Première question. Qui a marqué le dernier tir au but lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie le pénalty victorieux. Je vais vous demander de montrer vos ardoises, messieurs. Si j'écris mal, hein, mais moi aussi, j'écris mal. Fabio Grosso, Grosso effectivement, ouais. le Lyonnais euh, qui a marqué... C'est euh, ouais. pas un Lyonnais, On est ensemble. il est passé par l'OL. <rire> qui a marqué ce <rire> dernier tir au but, c'était <rire> un pénalty croisé. <rire> il y a qui, qui a eu son petit point, là J'ai vu Elton, c'était bon, Walid C'est juste les deux, je crois, qui ont... Qui... Oui, oui. Ouais. monde en fait Je peux ouais. résumer rapidement, C'est vraiment ouais, une On va faire un point classement c'est Ces, ah, une question régulière. Ah, oui, <ride> <rire> <rire> <f> <rire> Prochaine question, je vais vous expliquer un petit peu le concept de celle-ci. On est allé chercher des photos des joueurs dans des clubs improbables dont ouais. on ne se rappelle pas, et parmi les quatre photos qu'on va vous montrer, il y en a une qui est fausse. Vous pouvez deviner quelle photo est fausse. Régis, s'il vous plaît. On répond directement Qui est l'intrus et donc vous écrivez sur l'ardoise 1, 2, 3 ou 4 Donc du coup on a, je vais présenter Claudio Pizzaro à Wolfsburg Samuel Eto'o à l'Espagnol Barcelone Javier Mascherano à West Ham Ou Massimiliano Allegri à Naples Donc il y en a un c'est un photomontage Il y en a un c'est un montage Attends bon. mais du coup ah. l'intrus n'a pas joué dans ce club là ou c'est une fausse photo c'est ça la question Il y en joue? a un qui n'a pas joué dans le club qu'on wow. qu a montré Les amis, vraiment c'est pas évident Je que... oui. ah, vais vous demander Je tente, je tente mmh. moi aussi Allez, De ouais. montrer vos ardoises s'il vous plaît Alors 4 pour Elton, 2 pour Walid, Pizarro pour Scipion, ah, Allegri ah, pour Clémo. Du côté de Saïd, on s'est laissé tenter ah, un petit numéro 2. C'était 4 pour Péa. Et Pizarro.. Je suis fier de vous dire qu'il y a deux bonnes réponses. Il a joué au Verder Julien Recipion Ben oui Julien Recipion jouait au Verder La bonne réponse Effectivement, Pizzaro elle joué au Verder Et pas à Wolfsburg Qu'est-ce Je sais qu'il a joué au ah. Verder, mais je me suis dit purée, Eto, Eto, Eto, Eto, Eto <rire> c'est un vrai frère Eto, Eto, Eto, Eto, Là, on va faire <'est> un <rire> qui est « Qui est-ce Donc, on va vous montrer une suite de clubs. Et vous devez deviner le joueur pour lequel, enfin à qui ça correspond plus précisément. Okay. C'est un joueur qu'on connaît ici. faut être le premier à répondre, c'est ça Comment C'est à l'oral ou on le Vous on écrivez écri sur okay. la tant, tant que je précise pas, c'est ouais. sur l'ardoise, okay. sinon bonne question en soi. Mais voilà, les amis, on vous montre. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de clubs, vous allez voir. Waouh Ah, ouais. <rire> ah c'est quelqu'un qui a bougé, hein Doucement, on est Vous m'écrivez le nom du joueur. Les clubs, ils sont dans l'ordre. C'est dans l'ordre, C'est dans l'ordre. Hein dans le chat il y en a qui l'ont déjà. Ah dans le chat ils sont vont. Ouais, Mais bon. Pour oh, le premier point il est là. Ah C'est pas VRL hein. <rire> Ardoise s'il vous plaît messieurs. Alou Diara. Alou ah. oui, c'est tout à fait Alou Diara. Alou pour Sipion, pour Walid, pour Elton, c'est validé. Yeah, pour yeah. Euh, Mais est il est il a c'est validé. Pour Péa, pour Julien Mardiaboué, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut des voir le contenu de cette C'était effectivement Alou la légende. Autre question, pareil. On s'est amusé à des moments, euh, allez, deux ou trois fois, à croiser des joueurs. Un petit face. Ah, c'est bien. Mm -hmm. Vous allez devoir deviner bon. qui sont les deux joueurs qui se cachent derrière cette photo. Alors, c'est des personnalités du football. Il ouais, beau, gosse. C'est des personnes qui s'entendent bien. Oui. Ah, tu <rire> donnes des indices ah, comme ça. S'il ah, vous plaît, je vais vous demander vos ardoises. Guardiola Eto, Guardiola Eto, Eto Guardiola, Eto Guardiola de partout. Ça. non, non, non, non, non, pas, pas, pas égard, de non, ah ah ah bon ouais. Tu te non, oh je, oh je, oh oh je te promets, ah je non, non, pas c'est non, non, non, non, pas Eto là non, Ah d'accord, ok non, se fait une dernière question, et ensuite on fait un petit point classement si ça vous va Et là c'est encore c'est une question un peu piège et qui vous montre jusqu'où on peut aller. D'accord Et là, il y a un timer. Vous avez 20 secondes pour m'écrire correctement Schwannsteiger. Oh, c'est oh. wow, oh, bon hein. oh ouais. <rire> Sur oh votre ouais. chartreuse. <rire> Schwansteiger. Le chrono est parti. L'immense Schwannsteiger, Énorme carrière. Hein. Stop. On pose. Les mots Bien. Allez, c'est passé. Alors, il Schwansteiger C'est un R à la fin. Hein. C'est validé ouais. pour monsieur oh, C'est mais... un K un peu. C'est bon. Il hein. y a un tiret c'est pas bon. Il y a <rire> une erreur, je crois, non. du côté. C'est Non, c'est T'as oh, pas, bon. pas le R. Mais si, il fin, est à la fin, c'est le petit trait là. Montre à la caméra. C'est bon, Il manque Il manque R. Il manque le R. Ah, si, il La régie a parlé! C'est pas validé! Moi j'ai effacé, c'est validé! Non, non! On valide tête par tête. Donc il ne faut pas effacer tant qu'on n'a pas dit. Il y a peut-être une quelque chose, je Du côté de Domingo, je regarde, c'est validé. Du côté de monsieur, c'est validé. Elton, validé, validé, validé. Et pour le reste, la régie a dit. Pas pour Clément, <rire> Petit point classement, ouais. on va regarder le ventre qui mort. se situe où pour commencer gentiment. Et, voilà. et voici le top 3 de tête, Sipion, Elton, Wally avec surprise. Saïd à égalité. Mettez-moi en jaune aussi si vous voulez, j'ai points <rire> Mettez-moi en jaune <rire> Saïd, Saïd, euh... Saïd euh... t'as été un peu, un peu lésé je en moins en jaune si Ensuite fait. Julien Epea et Boum et, et Clémo Dernier pour l'instant, avec deux bonnes réponses moi, je, pas sur dernier, je crois qu'on m'a enlevé un point. C'est pas pour faire euh, le mec. <rire> 5 sur 5. Enfin, moi, j'ai fait un sans Tout le monde a fait 5 sur 5 en fait. Scipion est à 5 points. Le classement, <rire> il, il sert à, <rire> à quoi, Zach Le classement <rire> permet d'avoir, euh, du coup, bah, de vous classer de 1 à 8. Voilà, toutes les <rire> questions pardon, permettent de vous classer de 1 à 8. Et ensuite, selon ce classement de 1 à 8, ça va former des duos. Et après, derrière, des duos vont s'opposer avec des thèmes. Allez. Sixième question. Combien de secondes a-t-il fallu à Alexandre Pateau pour marquer son but face au FC Barcelone. Si vous avez la bonne réponse, ça vous fait le point. Si personne n'a la bonne réponse, c'est au plus proche. Et pour le au plus proche, je peux prendre les deux premiers. Moi, ça me dérange pas. Je vais vous demander à les amis. 17 secondes pour Clémo. 11, 33, 22, 11, 8, 16. J'ai dit qu'on donnait les deux au plus proche. C'est 24 secondes. Elton est à 22. Erlan. Je crois que 17, c'est Clémo. Je crois que 17, c'est Clémo. Merci, on les Putain, je suis le dernier Et ah, un pour le, le point Bravo Là, ça va être la première question par élimination. Ça va commencer par le dernier du classement, si deux sont égalité Pierre-Feuille-Ciseaux. <rire> et ensuite, vous allez devoir me donner chacun une bonne réponse et vous allez être éliminé au fur et à mesure de vos mauvaises réponses jusqu'à qui en reste. Hein, et ça fait un point pour celui qui reste. Pour compléter avec vous, si vous voulez, donc le top 3 prend un point, okay. mais le deuxième prend deux, et le premier, celui qui reste en vie, il prend trois On commence avec Boumé, pas de souci. Et je vais vous demander, Mmh. Chacun de me citer un joueur de l'effectif de l'Olympique lyonnais 2011-2012. je vais son, te euh... demander d'y aller, s'il te plaît. Je te laisse des... 10 secondes à partir de maintenant. Ah ouais, c'est. Lisandro Lisandro Lopez, c'est validé. PA. Hugo Loris. Validé. Julien. Go euh, Govou. Go vous, Éliminé. Aïe, aïe, aïe. Éliminé fait, pour il Julien. Il beau. fait exprès, il fait exprès du nombre. Je vais dire euh, Mapouille en Game bio. Ma Mapouille, euh, euh, euh, euh, non, non. Il n'y était <rire> non, pas. Non, il était Monsieur Sipion. Éliminé. Bon. Gonalon. Gonalon, normalement, c'est bon. C'est bon. C'est validé. Bon. Buffet Team Bigomis. Buffet, arrête, Buffet Team Bigomis, c'est validé. Elton. La casette. La casette, c'est validé. Ça y est. Ouais. <rire> Tiens, Pianic c'est c'est bon validé Validé C'est à moi euh Ouais Diaquité Diacaté tu hein voulais dire d yakité. D yakité, d yakité, Mais Diacaté il était déjà parti ouais. y a Oh Diacaté le, le défenseur central Il y est pas <rire> es il y, y est pas il est pas il y est pas il est pas monsieur Vous prenez tous les trois un point minimum et là, c'est selon où est-ce que vous allez. Vous en prenez peut-être deux ou trois. Elton, c'est à toi. putain. Kim Karlsström, oui. oui, oui. oui. Validé. Oui. Pourquoi je l'épargne Écoeuré. J'ai combien de temps 5 secondes. 2011-2012, tu m'as dit 2011-2012. Oui. <rire> à à l'OL, c'est ça, <rire> ça Je vais tenter euh, Jérémy Pied. Oh putain oh, oh, Jérémy Pied, c'est validé Merde <rire> <rire> oh, oh. Dabo. C'est validé! Oui! Il y a dans le Il aussi, hein. ah, ouais. -y. Euh, Sébastien Fort. Sébastien wow. oh, Fort? Tu l'écris comment? F-A-U-R-E. Ah ouais, d'accord. <rire> <rire> <rire> non! mais comment t'as <rire> <moi>, l'échec <plus rire> <'est> <rire> <'est une> voilà. <rire> Comment <rire> Qu'est-ce ah ah qu'il fait Qu'est-ce qu'il est encore qu qu qu ah là Qu'est-ce qu'il est encore là J'ai jamais... J'ai jamais entendu parler ce jeu On sait même pas sa tête C'est un faux mec C'est validé pour Elton Ah oui, Il y avait Valverde, non Valverde, c'est dans ce coin ou pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas Mathieu Valverde, c'est bon ah ouais, c'est ok. totalement bon, bon. bon. Elton Coréen, je pense. Euh, Delgado. César Delgado. Il... Il ce n'est pas validé, c'est les trois points pour p oh, On continue gentiment. Une nouvelle question. Et là, ça va être le premier QCM. Mm -hmm. Enfin, voilà, je cherche un faites ce que vous voulez. Vous notez juste le nom de, de l'équipe. On va vous faire quatre propositions. Quel club détient le record de match nul sur une saison de Ligue 1 Vous m'écrivez juste un chiffre, si vous voulez. 1 2 3 4 c'est bon. Réponse. Pas évidente cette question. S'il vous plaît. Bordeaux pour euh, Saïd, du coup on est sur Rennes, Nancy, Rennes également du côté de Julien. Un pour Scipion, Clément, tu es sur quoi Bordeaux également Bordeaux, Bordeaux. Bordeaux. La Et c'est Bordeaux, effectivement. Alors il va nous rester deux questions, ensuite on fait un petit point classement. Ça va être un petit compléter les paroles. Ah ouais, Je vous est explique. Pas pas. Ah ouais. il est... On va vous faire passer un ah, audio d'un commentari assez épique mm -hmm. de but. Ah ouais. Et là c'est au plus rapide, donc c'est-à-dire que vous levez la main s'il vous plaît. Celui qui a la suite exacte du commentaire prend le point. Écoutez, on va vous passer l'audio, c'est parti! Si Marc là, on s'en va. Le coup franc de Messi! Oh <rire> et, oh et oui! Qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y! Dis-moi maintenant qu'est-ce que les autres? Que... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est! Voilà! Et si vous voulez pas vous levez même à 11h du soir et criez merci merci quelle est la suite du commentaire scipion sortez le pyjama et allez vous coucher c'est pas, pas, pas, pas complet non ouais sortez le pyjama enlevez le rouge à lèvres non mettez votre pyjama et allez vous coucher il y a un truc après vous coucher sortez le pyjama allez vous coucher avec les enfants la régie me demande est-ce qu'on donne à Scipion ou alors est-ce que personne a gagné Je pense que personne n'a gagné. Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite messieurs dames. Prochaine question les amis, on repart sur de la culture classique, pas de soucis. Ah ouais Quel est le dernier hors top 5 à gagner la Ligue des Champions Hors top 5, c'est-à-dire en Champ dehors des cinq grands championnats. Ah. C'est-à-dire un club qui n'est ni de Bundes, ni de Serie A, ni de Liga, ni de Ligue 1, euh, ni d'Angleterre. What, Reveal, sûr, 3, 2, ça 2 1, vos ardoises s'il vous plaît. J'avais mis l'Ajax. <rire> es... Porto, Porto, porto l'Ajax pour Boumé, porto, bon, porto, porto, Porto, Porto, Porto, porto, porto. porto. Tout, tout, tout le, fond, mais tout tout le monde a bon sauf Boumé. Je vous propose, les amis, <rire> les ça fait petite question. un petit point classement. Un petit point classement. On va regarder qui est premier, qui est dernier. Elton, premier avec 8 points. Domingo, deuxième avec 7 points. 7 points pour Scipion, 7 points pour Saïd, 6 pour Walid, 5 pour Clément, 4 pour Julien et 2 pour Boumé. <rire> Boumé qui... qui... qui les, les 5 décès ne t'ont pas inspiré Ah ouais Ça, ça va Boumé <rire> Et cas, il a dit pouvait il a eu faux à comment écrire son nom. <rires> <susur volcanicicable> Onzième question, on repart sur un autre classique que je vous ai déjà proposé. Vous avez 20 secondes pour écrire Kvaraj Oh non oh. C'est parti le timer commence, vous pouvez y aller. Très bien. Al pour pour que la régie contrôle bien, le reveal va se faire duo par duo oh pour qu'elle regarde bien ce que vous avez mis et qu'on soit sûr que ce soit bon, on passe pas 30 ans dessus. Elton Walid, réponse s'il vous plaît. Non mais sois pas timide, Les deux, c'est pas bon. On passe à l'autre duo, Boumé, Saïd. Alors moi, c'est K, V, A, R. Ouais, c'est pas bon. c'est pas bon. Julien et faux, il lui manque un I, lui. PA, il manque que le I et Julien, tu peux le dire. Il manque beaucoup de lettres. Ok, personne. Et Clémo Scipion peut-être Ah putain, il manque le L, il manque un H, un Sipion. Le a eu faux alors qu'il a un maillot floqué et que arracher Relia. Ouais, imposteur. Oh. Prochaine question, les amis, on repart sur un, devinez ce joueur. On est encore sur quelqu'un qui a un peu bougé. c'est bon ouais. Réponse. Kakuta. Kakuta, ouais, Kakuta pour tout le monde. Kakuta ouais, pour ouais, tout le monde. Un doute. Kakuta pour tout le monde, je suis content. J'ai pas d'ordre. On retourne. Petit face swap. Petit face swap. Ah, deux footballeurs, je précise, se cache derrière <rire> cette photo. Et on est sur deux footballeurs que vous connaissez à 100%. Si on en a un sur deux, c'est pas bon non, oh, 2 sur 2. Oh. Ils ont joué ensemble Il 30, non Ils ont joué ensemble en équipe nationale. Ah Réponse. Right. Oh, je suis trop con. Schneider-Robin, c'est bon. Schneider-Stam euh, Eh oh, Stam, bien, bon c'est ouais, pas bon, c'était ouais, Schneider-Robin, bon, effectivement. Ouais. Prochaine Star, question, ouais. on repart également sur les 4 photos. Vous la sentez comment celle-là là, là Je vois des silences pesants. Difficile. Hein. Ah, ouf. Réponse. Lui, Bonucci ah. pour Julien. <rire> du coup, c'était le 4 pour PA. 2-2. Donc, Luca Tony, 2-2-2 et Clémo. Bonucci aussi. Bonucci. Tous ceux qui ont mis Luca Tony ont bossé le numéro 2. Effectivement, Luca n'est jamais passé par, du coup je crois que c'était Ludinez. Il n'est jamais passé par Ludinez. Il y a encore du temps pour se remettre les amis, il reste 5-6 questions. Donc là on a une bonne ambiance et après on passe sur les 2v2. Je vais vous proposer un au plus proche à nouveau, c'est un montant à me sortir. Quel est le montant du mercato des Galactiques du Real Madrid en 2009-2010 Soit vous me sortez la somme exacte, on prend les deux premiers, ou alors soit vous avez tous bon, bref vous avez capté au plus proche je vais vous demander vos réponses messieurs. 260 pour Elton, 208, 310, 310 également, 247, 230, 340, 210. Profile. Elton et Saïd, vous avez bon 258,5 millions d'euros. Vous êtes. À... Attends, mais t'as ouais. fait à 1,5 million près, Elton, mais t'es un malade. Euh, je je m'en souviens un peu, les, ouais. les primes de victoire. J'ai compté le bonus. En il fait, fait j'ai compté les bonus. <rire> point classement, les amis, avant la dernière salle de 5 non, questions, non, non, non. on je se fait me ce petit point classement. Elton en tête avec 12 points. Saïd en. Ensuite, Walid, Péa, Clémo, Julien et Boumé qui a repris 3 sur 5 lors des 5 dernières. Je tiens à le dire. C'est important. Ouais, ça il est en train de se idée. refaire, en train de se refaire. Prochaine il a pas question. <rire> Prochaine question oui. On va commencer du coup par Boumé. Ça va être une question par élimination. Comme oh, tout à l'heure. Je vais vous demander de me citer. L'intégralité des recrues de Nottingham Forest cet été. Oh okay. On oh ne compte là pas là. les retours de prêt. On compte oh seulement bon. les gars qui sont arrivés oh. au club oh. l'été dernier. Que l'été dernier. L'été dernier. Ah, pas en ah, janvier. Merde. Commence Boumé. Lingard. Lingard, c'est bon. PA. T'en as pas un seul Non. Je pense pas, non. Éliminé. Julien. On va passer au, au celui-là. Éliminé. Clémo Serge Aurier, c'est bon. Saïd. Sébastien Fort Moi, <rire> <rire> euh, Sébastien Fort. Sébastien Fort T'as personne du coup J'ai personne. Person. Wally. Ooni. De. De Ooni. De. Ah, non. <rire> non. Non. un Anoui. De. De, de New Berlin. Ah si si. Le Nigérien là. On te euh, l'accepte Wally. Merci. Désolé. Elton. Gibbs White. Gibbs White s'acceptait. Maintenant, c'est qui va prendre deux ou trois Elton, c'est à ton tour. A you Ayou non. Ouais. non. Ah non, non. c'est en hiver. T'en as quelqu'un pour valider peut-être Jo, C'est bon aussi, oh, bah. Oh, bah. Oh, bah. Oh, bah. Oh, bah monsieur oh, bah. Oh, bah. Oh, bah. Oh, bah. Oh. Prochaine question, QCM. Lequel de ces entraîneurs a reçu le trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1, mais également celui de meilleur entraîneur de Ligue 2 S'il vous plaît, je vais vous demander vos réponses. Good, ardoise la bonne réponse est Jean-Fernandez, Elton tu es le seul Je l'ai Walid, pardon, tu es le seul à prendre le point. Bravo, bravo Là les amis, vous allez avoir une prochaine question avec à nouveau un audio à écouter. Mais cette fois, vous ne devez pas compléter le truc, vous devez me dire de quel match ça provient. C'est pour le Brésilien, le tir brossé de Neymar, c'est un fil devant la Ligue Non mais est-ce qu'il fait piquer Il faut qu'il se jette, il faut la souffler Même avec un coup de soufflage <rire> Mais oui, il va rouler C'est dingue Bah non, il, il parcourt tout toute la ligne Mais de Et même lui. à piquer, il faut qu'il aille avec euh, Shakira hey, avec <rire> tout la, la carrosserie, je sais pas, regardez Il est, il est ton observateur Petite précision, j'accepte juste le match, pas forcément l'année. Vos réponses S'il vous plaît. Et c'est effectivement Sévi versus Barça 2015-2016. Bravo à tous ceux qui ont mis Barça versus Séville. Il reste deux questions. Lionel Messi mesure 1m69. Combien de Lionel Messi faut-il pour faire la longueur du terrain du Camp Nou qui lui fait 105m oh ouais. Réponse. Je suis pas mal, moi, je pense. Alors, 69 pour Julien, 88 pour PA, 69 pour Boumé, 63. Pour Saïd, 93. 73. 73, 72. Aïe. Le point revient à Saïd, c'est 62. Aïe, il a mis 63. Bravo, Saïd. Bravo, Bravo. a dit, dit 13. Ça fait que Messi fait entre 8 et 9 mètres. <rire> Les amis, on va faire un point classement et il y a des égalités. Oh là ah, là. Là. Pour départager les oh, égalités, oh, ce oh. sera des questions entre les deux à égalité okay. Voilà. On commence, Elton Sipion, oh, oh oh, premier à 15 <rire> points Saïd, troisième, troisième, 13 hein. points Wally 12 <rire> points Pa, 8 points Et Julien, 8 points Clémo et ouais, boumé, on est 7 points ah, on est à côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc pour vous départager Sipion <rire> et euh, euh, Elton, pardon vous levez la main et vous me sortez ouais. un gars. D'accord C'est de la rapidité entre vous. Ok, c'est bon. <rire> Qui a été cool. le meilleur buteur de l'Euro 2004 Elton. Barros Oui. Oh là là, joli. joli. Elton premier. PA et Julien. Quelle est la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal Julien. Pépé. Nicolas Pépé. Oh, Julien. Julien Du coup, Clémo Boumé, quel a été le score de la finale de Ligue des Champions 2016 opposant le Real Madrid à Atletico Madrid Un partout Un partout. Clément. Et les voici du coup un classement. Actualisé. Actualisé, du façon. coup, avec effectivement plus d'égalité. Elton, numéro 1, Sipion, deuxième. Saïd, Walid. Ensuite, du coup, Julien, PA. Non, ça, ça, ça, ça. Ah, ça fait pas, mais pas, ça, ça pas une autre, pas une autre allez, égalité. One Clément one, on... et <rire> Boumé. Je vais okay. former les duos, donc du coup, allez. après, vous allez pouvoir vous mettre à côté sur les mêmes tables. Elton avec Boumé, Sipion avec Clément, Saïd avec PA, et Walid avec Julien. Nous allons avoir des 2v2 qui vont opposer, du coup, le 1 à 8. Donc, à savoir Elton et Boumé contre, contre le 3-6, je crois c'est PA. Ouais, c'est nous. Et ah ouais, monsieur Saïd. Fort. Et ouais. de l'autre côté, on aura Walid et ouais. Julien contre Scipion et, et Clémo. Comment ça va se passer Vous aurez trois thèmes. Je vais vous laisser le choix de ces thèmes. Un premier duo choisit un thème un deuxième duo choisit un thème et ensuite, il y aura un thème de rapidité entre vous. À chaque fois dans ces thèmes, il y a, et je vous regarde dans les yeux en le disant, un thème de <rire> c'est annoncé. On va commencer ici, vous êtes directement à ma gauche, je vais vous laisser la primeur du choix sur les thèmes Les trois thèmes vont s'afficher pour vous trois, c'est très simple un truc Pour le premier de V2, les thèmes Le thème stade, le Ça thème palmarès ou le thème mystère Quand vous prenez un thème, il est que pour vous Dans okay. ce thème, il y a six questions, trois chacun, sur le même thème Ensuite, le thème est, est finito et ceux qui restent prennent l'un des deux restants. Okay. Okay. Soit Palmarès, soit Mystère. Je vais vous vrai demander vrai, maintenant de vrai, faire un choix du soucis. côté de PA et Saïd. Quel on thème on vous choisissez prend stade. On prend stade. Vas-y on, on prend stade. On, stade on prend stade du côté de PA et, c est c est et, tout, et euh, du coup stade, Saïd. Et les stades, on va vous montrer une succession de stades, vous devez dire lequel c'est. Oh numéro 1. PA. Quel est ce stade C'est Anfield. Anfield Deuxième stade. Jeu. Allez la maison <rire> Gerland. Gerland, Mais c'est bien. Troisième stade. San Siro. San Siro. Trois points. Saïd, c'est à toi. Quatrième photo. Le Rosen oh. Park. Rosen oh. Park. Quatre bien, points. Bien, bien, bien, Cinquième bien. stade. Euh, la Bombonera. Non, c'est l'Estadio Universitario des Tigres. Oh, ah ouais. Et enfin, dernier stade. Valenciennes. Pff, oh, c'est ça Allez. Oh. Oh, on va continuer du coup de l'autre côté, oui, vous choisissez oui, quel palmarès palmarès, ouais, oui, palmarès palmarès. Qui a été élu Pichichi de la saison 2008-2009 de Liga Puis, euh, Forlan. Diego Forlan. 32 oh là là, minutes, bravo. Mais comment il fait, <rire> quel club a remporté la Coupe du Monde des clubs, donc la première édition en 2000 à Boca Junior. Corinthians, c'est faux. Ah, c'est pas book. Qui est le champion de série B, B en 2006-2007 euh, C'est de la Juve. La Juve. 2 sur 3. C'est à ton tour. Ouais. Maintenant, m boumé. Monsieur Boumé. Qui a remporté le trophée de meilleur gardien lors de l'Euro 92 Petit indice, il doit te dire quelque chose. Special. Ouais. Oui, voilà. C'est bon niveau indice, on est OK C'est gentil. Allez, merci. super. Qui a gagné le championnat de France de Ligue 1 en 2000-2001 Nantes. Nantes, bonne réponse. Qui a été élu meilleur espoir de la Coupe du Monde en 2010 Tu l'as pas Non. Thomas Müller. Okay. Les amis, ça fait 5-4. Okay. 5-4, tout est encore à faire. Ouais, et pour vous départager, bien. il y a Allez, le thème fait. mystère. La première question, va falloir donner beaucoup de réponses. Donc écoutez bien, réfléchissez et buzzer à bon escient. Le euh, thème mystère, le thème de... C'est les noms composés oh. dans le football. Ouais, première bon question. Commun. Combien de buts a marqué Eric Maxime, Choupo Moting avec le PSG 19. Non. 6 Non. 9 Ouais. Oui <rire> Deuxième question. Quel gardien international camerounais a été le gardien de la S-Nancy-Lorraine entre 2011 et 2019 D.S.M.B. Guy Roland et <rire> Donc là, c'est le moment de vous concentrer parce qu'après, c'est fini pour vous la soirée. Quel joueur professionnel français a remporté l'Euro U19 avec Mbappé Non, Je Jean-Kévin -Jean -Jean Augustin, mais c'est ouais. pas ça oh. C'est lui ah ouais. oh, ah, C'est oui. bonjour oh, c pour la prochaine, on va faire plus simple parce que c'est aussi un chiffre à sortir et plutôt que vous me sortiez des chiffres au hasard, ouais. on va faire sur... Euh, D'accord. Sur Combien de buts a marqué Jean-Christophe Baebec en sélection française, toutes catégories confondues Même les oh. jeunes. Ardoise Oh putain, oh, putain. Oh. Oh. <rire> Jean-Christophe Baebec. A marqué 16 buts. Ouais, ouais. Wow. Mais j'avais oh dit oh, ouais. oh Monsieur, laissez-moi Elton Elton out Avec P1 <rire> <Boulet. rire> Oh, oh ouais, hey, tout ça. Ça. Il, il, il avait écrit ça. Il il avait, avait, il avait hey, faut, ça faut savoir un truc, j'avais marqué 16 au départ. Mais non ah, T'avais ah, marqué euh, 16. 16 au départ J'avais marqué 16 au départ. Le duo Saïd et P1 en finale, pour l'instant. Un beau duel. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a une autre demi-finale. Le deuxième de v 2 je vais vous pré présenter vos thèmes. Premier thème. C'est Compo à trous. Deuxième thème. Parcours de joueurs. Et le thème mystère. On va prendre parcours de joueurs. Vais... Parcours de joueurs. Très bien. On va vous montrer des parcours de joueurs et vous devez deviner qui se cache derrière. Ok. Numéro 1. Euh, c'est est qui est-ce qui, est -ce qui, qui, est -ce ah, oui, qui commence entre vous deux euh, Je vais y aller. Walid pour les trois premiers. C'est Oiberg. Un point. <rire> Un point, c'est allé très vite. Deuxième joueur pour Walid. Wow. Willy, Willy. Euh, Lugano. C'est totalement bon. <rire> deux points pour Walid. Troisième joueur. De Cheglié. C'est lui. Trois points pour Walid. Monstrueux ouais, ouais, ouais. Julien, c'est à toi de prendre le relais Prochain joueur Zenden Zenden wow, 4 sur wow, 4 wow. Oh là là là là, vous êtes chaud, Sérieux, ça fait plaisir Cinquième joueur pour vous Non, j'ai pas non. Fernando Torres Ah, ah putain oui, Mais oui, Fernando je... Torres Prochaine euh, Tevez ouais. Carlos Tevez, oh, 5 joué, sur joué, 6 J'ai pris mon temps C'est bien, c'est bien, c'est bien Julien, on parle là-dessus Allez, La dernière info a tout changé, en fait Allez Première compo à trou. C'est le match Chelsea-Bayern, finale de LDC 2011-2012. Cahil, ouais, c'est bon. bon. Oh, bon. Hey, il ah, ouais. y a un timer, Terry. Essien. Call, Ashley Call. Ashley <H1> Call. C'est bon. Obi Mikkel. <H1> Obi Mikkel, c'est bon. Vous cool, avez a, fait les amis points, 4, points, 4 pas il, pas il y en points, manquait 2. Euh, on va vous ouais, montrer qui étaient ouais. les deux restants. Bossingwa. Bossingwa. Donc ils ont combien de points là Zéro. Ah ok, ah, d'accord. Moi personnellement, vu que celui-ci est vraiment particulièrement dur, je suis d'accord. Ça me va si on accorde le poids à partir d'un certain nombre de joueurs sortis et peut-être pas tous. Ouais. Prochain match, France-Côte d'Ivoire 2005, c'est le retour de Zinedine Zidane. Il revient. Zidane Ouais Bravo. <'est> Zidane, <rire> Zidane. <rire> Sagnol Sagnol, c'est bon. Malouda. Malouda, c'est bon. Doraso. Doraso, c'est bon. Boomsong. Boomsong, c'est bon. Oui. Ah, veux... ah, putain Sylvain. Ouais. Sylvain Wiltord vous marquez le point, pas de problème, ça vous fait 2 sur 4 pour l'instant. Dernière compo les okay. amis, dernier match. Le match, ah, c'est ouais. Monaco-Porto, ouais. la finale de LDC, voilà, 2003-2004. Oui. Morientes. Morientes, c'est bon. Bah, Roma. Autres. Julie. Euh, Flavio-Roma, c'est bon. Julie, Julie c'est bon. Ouais. Zikos. Zikos, c'est bon. J'y Car vais. Carvalho. J'y vais, c'est bon. Ibarra. c'est bon, ça y est. Allez. Oh là là C'est bon. bien, a tué ça bien. Le Zikos, bon. vous marquez 3 points sur 6. Ils ont marqué 5 points sur 6. Et je suis d'accord que votre thème est tout plus dur. Le thème mystère, c'est Arlavignon en Ligue 1. 5 premières questions, c'est des questions de Bravo rapidité. Tout. Première question. Qui est le meilleur buteur du club lors de cette saison Djadjé Djé. Oh Combien de points Arlavigno a-t-il marqué lors de cette saison 20. 20 5-5, l'égalisation L'égalisation, on oh s'en Et en plus, c'est magnifique, il reste 3 questions, donc il n'y aura pas d'égalité. Qui a gagné le titre cette saison-là en Ligue 1 Lille Lille. Oh la là la là, la là, la L'Agromontada Cette saison-là, quelles sont les deux autres équipes à avoir été reléguées Yves-Monaco, Monaco lance c'est une bonne réponse. Oh ouais. Merci. Ouais, ouais, bravo, joué. Il est bon, il est bon. Écoutez bien. Cette saison-là, qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là Moussa Sow. Moussa Sow. Je vais inviter messieurs à ma gauche qui se sont fait oh. malheureusement éliminer à. Euh... <rire> <Enfin. rire> Je vais vous présenter la suite de ce v 2 On a sorti un petit concept qu'on a appelé les tirs au but. On a quatre thèmes. Okay. Je vais annoncer le thème. Vous allez vous concerter sur qui est-ce que vous envoyez pour répondre. La question, ce sera un truc à élimination. Donc, c'est-à-dire ah, que vous allez devoir sortir des trucs jusqu'à que l'autre craque. mort subite, ok. Et celui qui marque ça. a gagné, a mis son pénalty. Le premier thème, ouais. équipe de France. <rire> Julien Brun, il va. Monsieur Julien, il va. Ouais. Pour vous. Tu allez, te sens bien Saïd. contre Julien Je vais vous demander de me sortir, depuis le début des années 2000, oh. des joueurs n'ayant qu'une seule sélection oh là là en oh. équipe de France. Tu commences. Jurietti Franck Jurietti, c'est bon. Jemali Pas bon. Allez, c'est bon. Ce n'est ah pas, pas Ça bon. passe, allez, ça passe, allez, on allez. le prend. Ça réfinir, prochain finalement. thème Ligue des Champions. Je vais, vais vous de demander, demander de me sortir des joueurs ayant au moins 20 buts en Ligue des Champions. D'accord, tu commences. Lionel Messi c'est bon. Fais dans l'ordre, prends ton temps. Cristiano Ronaldo. Ben, c'est bon. Not, not Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est bon. Ouais. Euh, Ibra. Ibra, c'est bon. Euh, Karim Benzema. Karim Benzema, c'est bien évidemment bon. Raoul. Raoul, c'est totalement bon. Euh, Thierry Henry. Thierry Henry, c'est totalement bon. Etto. Eto, Eto c'est bon. Euh, on va on dire va Ruud, van Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy, c'est bon. Ouais. Chloé vert. Cleyvert, Patrick Cleyvert, c'est bon Je veux dire... Louis Suarez. Louis Suarez, c'est bon. Neymar Neymar, c'est bon. Sadio Mane Manet, c'est bon. 27 buts. Ronaldo Ronaldo R9, c'est pas bon. Ah là, je suis con. Le prochain thème, Gambardella. Je vais y aller. Ouais, il va y aller, Julien. Julien il va. PA contre Julien. C'est à nous de commencer, Elisabeth. Vous commencez. Ouais. Je vais vous demander de me citer les clubs ayant remporté plus d'une fois ah. la Coupe Gambardée. L'OL. Okay. L'OL, c'est bon. Ah, l'OL, putain, j'ai fou. Euh... Sochaux. Enfin, dire, Sochaux, hein, pensais... c'est bon. Le Havre. Le Havre, ce n'est pas bon. Ah, Et fois, donc, du je... coup, pour valider, bon, vu tu que là, cette ah, fois, il y a un pong vas... euh, Monaco. C'est bon. Bien Allez, bien, je, vais Allez. Bien, je vais chercher le Havre. 2-1. Dernier thème. Bon Et bon ensuite, c'est cinq questions de rapidité pour vous départager. Donc il y a le dernier thème après il y a 5 questions. Et, cinq okay. questions. Et, okay. et, le, et après il y a le duo ah, gagnant. C'est okay. bon Dernier problème. thème, c'est Mercato exotique. Je vais vous demander de me citer des joueurs non chinois transférés dans le championnat de Chine depuis 2010. Je vais dire, je vais dire Hulk. Hulk, c'est bon. Euh, Oscar. Oscar, c'est bon. Euh, je vais dire Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, c'est bon. Dembaba. Dembaba, c'est bon il me semble. Je vais dire Guillaume Oaro. Guillaume Oaro. Guillaume c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai peur. William William, ce n'est pas bon. Le point pour Walid et Julien. Oh, oh ouais. Il y a 3-1 en faveur de Walid et Julien. Tellement. Maintenant, on va passer sur les questions de rapidité. Première question Qui a été le meilleur buteur de l'OGC Nice lors de la saison 2012-2013. Zvitanic. Zvitanic, ça fait un point. Allez. Oh, coup, a, Deuxième question. Combien de joueurs ont gagné le Ballon d'Or depuis sa création en 56 45. C'est faux. Ah d'accord. 46. C'est faux. 44. C'est bon. Prochaine question. À mmh, quelle minute a été marqué le premier but de Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 98 Vingt-septième Oui. Oh. Oh. Oh ça, c'est mythique, ça. Ah c'est mes derniers vous fait, ça avez gagné. Ça, Mais pour le fun, on se fait les deux dernières... Ah bah oui, oui, oui, oui, ah oui, pour non. le fun, on se fait les deux dernières... Ah moi je suis content du hold up hein, jusque-là déjà. Ouais. <rire> Qui était l'entraîneur de la JOCR lors de la saison 2009-2010 Où ouais. oui, ils finissent troisième. Daniel Roland Non, Jean-Luc Fernandez. Ah oui, ah oui, merde. On fait UNFP, hein. Excuse-moi, jean luc -Nope Fernandez. Et enfin, dernière question pour le fun. Qui a marqué le premier but lors de la CDM 2010 Le sud-africain de Oui, c'est Chabalala. 5-4 pour. Et nous avons un duo gagnant. en Bravo Julien, bravo, bravo, bravo, ah, bravo. Les Mais maintenant, maintenant et Le but de ce quiz es est d'avoir le et Bien évidemment, il gagnant. En restera qu'un comme je l'autre et, ben, et nous allons avoir un V1 final opposant Julien à Walid <rire> Julien je te prie de venir en face, bravo. merci Comment vous vous sentez là, c'était comment ah, On est bien, on est un le... peu Non, non, non, c'est ouais. on est à notre place Alors je vais vous expliquer le principe de cette finale C'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusque là Ça va être un best of 5 C'est à dire le premier qui en trouve 3 à gagner okay. Ça va être un format question pour un champion vous avez le buzzer. Je vais décrire un joueur, vous buzzer pour essayer de le deviner. Si vous buzzer et que vous ne devinez pas, votre lumière s'éteint, vous ne pouvez plus répondre pendant 10 secondes. Okay. Et après, la lumière se rallume et vous pouvez re-répondre si le mec d'en face n'a rien. Ok, d'accord. C'est parti, on part sur le premier. Je commence ma carrière en Belgique après avoir commencé ma formation en Afrique. Je joue deux saisons en Belgique avant de rejoindre la France et le club de Lehmanns, où j'inscris 14 buts pour 64 matchs joués. Après mon expérience au Mans, je vais rejoindre Pervigno Un point pour euh, c'était le Mans. Oh. Oh. Léman, c'était le Mans Celui qui a écrit Léman dans, dans la régie, j'ai oh. mort, t'es mort. Non, mort, mort. les gars T'es mort, t'es mort. Léman. On continue. 1-0 pour Julien. Je débute ma carrière chez moi en Argentine et plus précisément au Racing Club. Je joue deux saisons et inscris 26 buts. Je me fais repérer et signe très vite au Portugal au sein du FC Porto. Lissandro Lopez. Lissandro Lopez, un point. Je commence ma carrière en Normandie, dans la ville d'Orelsan, le SM Camp. Je participe grandement à la montée du club en Ligue 1 avec mes 34 buts en 122 matchs ainsi que mon trophée UNFP remporté au cours de l'année 2006-2007. Johan Gouffran Ouais, C'est Johan Gouffran. Ah, ouais, ouais. Deux points pour Walid Je commence ma carrière en Espagne, au sein de la Real Sociedad où je joue plus de 100 matchs avant d'être prêté une saison à Eibar. En 2002, mon club finit Dauphin du Champion juste derrière le Real Madrid. En 2004, je rejoins les Reds de Liverpool. Ouais. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Hein. Xabi Alonso. <rire> Je commence ma carrière chez moi au Brésil, où je suis considéré comme un futur crack. Je joue pour l'ancien club de Neymar, Santos, où je joue plus de 157 matchs. Je m'illustre en inscrivant plus de 57 buts. En 2016, après avoir remporté les Jeux avec mon pays, je rejoins un club historique italien pour 30 millions d'euros. Cependant, je n'arrive pas à m'imposer dans mon club et ah, je joue très peu. Véritable déception, Gabi Gabigol. C'est Gabriel, bravo C'est Gabigol Victoire de Wally oh. Tu remportes, tu le, le, gars, coupe. le ramené par Rouano, bravo merci, merci, Félicitations merci. le grand merci. vainqueur de la première soirée la quiz, on applaudit Le premier quiz-foot de Zach Nani et pour moi, très bravo, heureux. Bravo Julien, bravo Julien, bravo, bravo, bravo. Merci Julien. Zach Nani, surtout, ouais, aussi. Ouais, ouais, franchement, ouais. merci, top merci, euh... merci, merci Zach. Wally. merci, merci, merci, merci. Franchement, c'était absolument génial. Il a fini à côté de toi. Ouais, hein. ouais, bravo. Ouais. Bah, merci à Julien parce que sans Julien, je n'aurais pas pu avoir cette coupe. <rire> non, franchement, tant as sur été... la finale que sur le reste, Tu as <rire> été bouillant. Vous avez été bouillant. Je l'ai ramené chez moi, je me faisais embrouiller en plus. Donc, vous avez fait un super travail d'équipe. Vraiment, vraiment. La finale en un contrat et tout, c'est excellent. Bravo. Merci à toi, merci à tes équipes aussi derrière. Il y avait du monde et franchement, ça, ça, super beau, c'est. Bravo merci à tous produit. Merci, merci, merci, merci, ils reviennent tous, ils reviennent tous Ça permet de conclure ce live, les amis. C'était la première du Grand Quiz Football, j'espère que vous avez kiffé. Bon, le format sera encore à travailler, on en prendra vos retours, bien on cher. ajoutera plein de choses. Mais j'espère que vous avez bien. apprécié. Très bien. Merci à vous d'avoir oh, suivi, bien. vous étiez yeah. extrêmement nombreux. Et merci à tout bravo. le monde Bravo Zach Bravo Bravo Zach. Bravo, merci, Zach. Les gars. Bravo, bravo, Zach. bravo Et Pipi Ouh. Let's go Attique, attique, attique On se fera les <rire>